Eh bien, on continue dans notre série euh, les Actes des Apôtres, leçon numéro 16, la persécution de Pierre et des Apôtres, Actes chapitre 5 verset 1 jusqu'à euh, Actes euh, 5 42. Eh bien, regardons notre euh, notre plan d'étude pour voir où ce qu'on est rendu. On, on étudie le ministère de Pierre, euh, première section de, du livre d'Actes, son premier discours, son ministère après la Pentecôte et euh, la persécution de Pierre et les, euh, les apôtres. Dans notre dernière leçon, nous avons euh, laissé la scène où l'Église à Jérusalem se réjouissait euh, et connaissait un, un esprit de pouvoir lorsque Pierre et Jean ont été libérés par les euh, dirigeants juifs. Mais euh, sous peu, il y aura euh, du trouble dans l'Église et la persécution continuera. On lit euh, une histoire ici. Euh, avant avant d'avancer en chapitre 5, j'aimerais lire un, une, une petite euh, section en chapitre 4, euh, juste pour établir, vous savez, la situation. Euh, en chapitre 4, verset 36, on lit « Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chiffre, euh, vendit un champ qu'il possédait, apportait l'argent et le déposait au pied des apôtres. » Eh bien, euh, comme je vous l'ai dit, on, on a laissé à la situation où l'Église avait un, un esprit de, de, de pouvoir euh, lorsque Pierre et Jean ont été euh, libérés. Et une certaine euh, partie de cet enthousiasme euh, faisait un effet sur la, la, la contribution euh, par les membres de, de l'Église lorsqu'ils donnaient généreusement et euh, à leur volonté pour prendre soin des, euh, des besoins de, de, de l'Église, de ceux dans l'Église. Vous savez, il y avait de l'enthousiasme et cet enthousiasme-là euh, euh, le portait à donner généreusement. Dans cet esprit de générosité, Luc nous donne une histoire de fraude commise par un couple qui était aussi membre de cette assemblée. Euh, c'est pour ça que j'ai lu Acts chapitres 4, 36 et 37, on voit un exemple de quelqu'un qui a fait une offre très généreuse à l'Église, Barnabas qui, euh, euh, qui, euh, qui a vendu un, un, un terrain et euh, euh, il a tout donné l'argent à l'Église. Euh, donc, c'est ça, la, la, la, vous savez, la, la, la scène maintenant. On commence en chapitre 5 pour, euh, vous savez, apprendre euh, ce qui se passe après cet, cet événement. Donc, chapitre 5, verset 1, on lit, Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur?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 Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. » Eh bien, je veux que vous notiez quelques petites choses ici euh, au sujet de cette action et, et, et, et pourquoi, que, vous savez, la, la fraude était, était très sérieuse. Premièrement, ce couple-là faisait semblant de euh, répéter euh, euh, L'exemple de Barnabas, vous savez, lui, il a, donné, il a vendu le terrain et il a donné tout l'argent à l'Église. Bien, eux, ils ont vendu les terrain et ils ont gardé un certain montant pour eux-mêmes et ils ont donné le, le, reste, le restant à l'Église avec, euh, vous savez, l'idée qu'ils donnaient tout à l'Église. Euh, euh, et c'était, vous savez, c'est à faux cette chose-là. Et, et, et l'homme et sa femme euh, étaient responsables pour ce complot de fraude. Euh, ils ont planifié cette chose-là d'avance. Euh, ils ont planifié de vendre le terrain. Euh, ensemble, ils ont planifié de garder une certaine portion pour eux-mêmes et donner la balance à l'Église, mais euh, faisaient semblant qu'ils qu donnaient tout euh, l'argent à l'Église. Le péché ici n'était pas le fait qu'ils ont gardé l'argent pour eux-mêmes. Pierre dit ici que le, le, le terrain et l'argent leur appartenaient. Euh, l'argent était dans leur contrôle. Le, le péché euh, était d'avoir créé un mensonge pour enfler leur générosité. C'était ça le péché. La gravité euh, du euh, péché était que leur mensonge était dirigé contre Dieu. <rire> vous savez, contre Dieu. Ils pensaient qu'ils pouvaient mentir à Dieu même. C'est une chose, mentir à un homme, mais <rire> mentir à Dieu et croire qu'on pourrait même, vous savez, éviter une punition, et <rire> quand même mentir à Dieu. Euh, leur échec, euh, euh, N'était pas la cupidité, c'était leur foi euh, qui était très faible. Leur foi en Jésus-Christ était si faible euh, qu'il il, il, il put développer ce plan euh, pour avoir euh, des louanges de l'Église en hypocrisie. Ananias, on voit ici, meurt instantanément. Et il va au jugement sans la chance de se repentir, de se repentir ou de changer. Et notez bien l'effet sur l'Église. Euh, son péché a un effet sur l'Église. Il n'y a plus d'enthousiasme. Il n'y a plus de pouvoir spirituel. Maintenant, il y a de la crainte pour ce qui, a, ce qui est arrivé devant eux. Et peut-être les, les, les chrétiens dans cette Église ont fait une petite examination de leur propre cœur pour voir, hum, « est-ce que moi je suis hypocrite? Est-ce que moi je donne, vous savez, avec, euh, avec sincérité? » Eh bien, l'histoire continue en verset 7. « Environ trois heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressait la parole, « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? »« Oui, répondit-elle, c'est à ce prix. »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 ces choses. Notez bien que Pierre donne à cette femme la chance de confesser son mal et de se repentir et de recevoir le pardon. Mais elle répète le même mensonge que son, que son mari et elle connaît la même fin. Notez aussi que Pierre euh, la confronte avec son péché. Vous savez, il dit à cette femme, « Vous avez planifié à défrauder l'Église et mentir au Saint-Esprit. » Cette fois, Luc nous dit que la crainte était non seulement sur ceux qui ont entendu ou qui ont vu cet incident, mais sur toute l'Église. Vous savez, c'est intéressant que c'est la première fois dans le livre d'Actes qu'on sert de ce terme, l'Église ou l'Assemblée. Dans le grec, ce mot-là voulait dire ou faisait référence à ceux dans une, un village euh, qui était choisi comme dirigeant, comme conseil pour euh, le village. Euh, éventuellement, on sert de ce, ce terme-là exclusivement pour l'Église, pour le corps de Jésus-Christ, pour les croyants, l'Église, l'Assemblée. Eh bien, après avoir décrit cet épisode, Luc... Nous fournit un, un plus grand plan de la situation en Jérusalem lorsque l'Église connaissait une certaine croissance euh, et euh, la croissance responsable, ou la croissance était euh, euh, euh, très grande euh, parce que les apôtres étaient très actifs. En ministère. Donc, on lit verset 12, « Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu de, du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. » Ici, Luc décrit la, la, la, la location, la place où l'Église se réunissait. Euh, euh, une promenade ouverte dans le, le complexe du temple euh, qui pouvait accommoder euh, plusieurs milles de personnes. Il note l'unité de la jeune église et aussi euh, qu'elle avait la faveur du peuple, même si le peuple, beaucoup parmi eux, avait peur de se joindre à l'église parce qu'ils craignaient les euh, chefs euh, euh, religieux juifs. En verset 14, on lit le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentaient de plus en plus, et sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passera, son nombre au moins cou euh, couvrit quelque un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. » Ici, on voit euh, l'influence des, des, des, des, des apôtres avec le ministère. Lorsque plus, plus de gens arrivent euh, et croient en Jésus, euh, on voit le ministère de guérison qui ouvre la porte et l'opportunité pour, vous savez, amener d'autres gens à croire en Jésus-Christ. Et pas juste dans la ville de Jérusalem, mais maintenant, comme Luc écrit, il y a des gens d'autres de villes maintenant qui, qui, qui cherchent à, à, à avoir des guérisons des apôtres, mais en même temps qui entendent l'Évangile. Et ceci remplit la promesse de Jésus que eux, les apôtres, seraient ses témoins non seulement à Jérusalem, mais en toute la Judée, ce qu'il arrivait ici, et en Samarie, même jusqu'à les places les plus euh, loin de, dans le monde. Et on sait que dans la deuxième partie de, du livre de Actes, Paul va remplir cette prophétie en amenant l'Évangile partout dans l'Empire le romain. Euh, en chapitre 5, 17, on voit, euh, la, euh, on, on lit... Euh, l'histoire de la deuxième arrestation de, de, de, de, des apôtres, chapitre 5, verset 17. On lit, « Cependant le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des sadduciens, se levèrent remplis de jalousie, mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, le, euh, les fit sortir et leur dit, « Allez !»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 quelqu'un vint leur dire, voici les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple. Eh bien, on, on a déjà arrêté euh, Pierre et Jean et on les a déjà avertis de ne pas prêcher euh, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Lorsque de plus en plus de gens ont converti au christianisme et se réunissaient dans le temple, les chefs religieux euh, deviennent de plus en plus jaloux et ils ont peur que leur mouvement, le mouvement chrétien, euh, euh, vont, vont déplacer, vont les déplacer, eux, comme chefs. Si trop de monde commence à suivre Jésus, ils ne suivent plus, vous savez, la religion juive. Et eux, à eux qui, qui, qui, qui gestionnaient tout, tout ce qu'il y avait autour de la religion juive, le temple, les lois, les coutumes, la vie quotidienne. Donc, après cette première arrestation, euh, ils ont été libérés par les chefs de file avec un, un, un avertissement. Et cette fois, ils sont miraculeusement libérés par un ange, là. Et c'est l'ange qui leur dit de continuer à prêcher et continuer à prêcher dans, le, le, vous savez, dans le domaine du temple. Donc, quand les chefs envoient les soldats pour, pour aller, vous savez, pour aller prendre les, les prisonniers, ils sont partis. Mais <rire> on apprend dans le dernier verset qu'un autre vient rapporter qu'ils ne sont plus en prison, ils sont encore dans le temple et ils continuent à prêcher. Ceci nous amène à la troisième, Arrestation, chapitre 5, verset 26. Alors, le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car il avait peur d'être lapidé par le peuple. Après qu'ils les eurent amenés en présence du sang édrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes Ne vous avons-nous pas défendu expressivement d'enseigner en ce nom-là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 Euh, et les chefs sont prêts à, à, à les questionner. Maintenant, la première arrestation, les chefs voulaient savoir par quelle autorité faites-vous ces choses. Vous savez, prêcher l'Évangile, faire des guérisons, qui vous a donné à faire ça? Et Pierre a répondu la première fois, eh bien, on fait ces choses-là par l'autorité de Jésus. Il leur dit, Eh, hey, le Jésus, vous connaissez Jésus, c'est lui que vous avez crucifié. Mais Dieu l'a élevé, l'a ressuscité d'entre les morts. Et c'est lui le Messie. Et c'est lui le seul Seigneur. Okay? La prophétie euh, a été complétée par lui. Et c'est ce, et lui le seul sauveur de tout le monde. Maintenant, euh, leur attitude est différente. Euh, L'attitude des chefs religieux, pas des apôtres. L'attitude des chefs religieux est différente, ce fois ici. Cette fois-là, vous savez, ils se protègent, vous savez, sont défensifs en posant la question, « Pourquoi vous continuez à faire ces choses-là? Prêcher, faire des guérisons. Est-ce que vous voulez nous avoir mettre la culpabilité sur nous pour la mort de cet homme? » Je veux dire, c'était très hypocrite de dire une telle chose parce qu'ils savaient très bien que c'était eux qui ont été responsables pour la mort de Jésus. Maintenant, la réponse de Pierre répète les mêmes points qu'il a fait euh, auparavant, euh, la première fois qu'ils l'ont questionné. Euh, la troisième arrestation, Pierre répond Eh bien, les, les guérisons qu'on fait, nous, ben, c est, c est, c est, ça vient de Dieu. Et c'est vrai. C'est vous les, les, les, les personnes qui ont crucifié Jésus. Et Jésus est au ciel maintenant. Et lui seul peut leur pardonner, c'est intéressant. La seule, la seule personne qui pouvait pardonner les chefs religieux était Jésus, celui qu'ils ont crucifié. Les apôtres sont remplis de l'Esprit et l'Esprit vit dans tous les croyances. C'est ça la réponse, si vous voulez, de, de, de, de Pierre. Okay. On voit dans cette courte section... Pierre euh, qui confirme euh, et, euh, et, vous savez, euh, on voit Pierre très confiant, c'est ça le mot que je cherchais, on voit Pierre très confiant euh, euh, en présentant sa réponse. Il refuse d'arrêter de prêcher. Il continue à les accuser d'avoir tué Jésus, l'homme Messie. Il proclame Jésus comme le seul sauveur. Non seulement pour les juifs, mais pour les gentils aussi. Il, il, il, il fait une révélation de la position de Jésus au ciel. Et il réclame que lui, Jésus, c'est la source de leur pouvoir pour prêcher et guérir. Et il dit toutes ces choses-là plein de courage. Il n'y a pas de crainte du tout devant ces chefs religieux. Donc, le fait que, vous savez, il fait ces accusations-là et qu'il confirme tous ses enseignements devant ces hommes-là, et il fait toutes ces choses-là avec confiance, le rend très jaloux, le rend en colère, en rage contre lui. Euh, on continue à lire euh, dans le passage pour voir ce qui se passe, furieux de ses paroles. C'est ça que je veux dire, là, les chefs religieux, eux, furieux de ses paroles. Ils voulaient les fait mou faire mourir. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se levait dans le sang et et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, hommes is « euh, Hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens, car il n'y a pas longtemps que parut Judas, qui se donnait pour quelque chose et auquel se rallièrent environ 400 hommes. » Il fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas, le Galiléen, à l'époque du recensement, et il attirait du monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller.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 Parce que, comme on a lu, la réponse de Pierre a enragé ces chefs-là. Il était prêt à les tuer. Pierre, vous savez, il aurait dû savoir que le contenu de, de son message et son attitude de, avec sa réponse amènerait la mort. Ce qui est intéressant ici, c'est que Dieu a choisi et s'est servi d'un de des hommes qui l'opposait, qui opposait les apôtres là, pour les sauver. Vous savez, on ne sait jamais comment Dieu va nous sauver, mais on peut être sûr qu'il va toujours nous sauver. Gamaliel, son conseil, on devrait attendre, on devrait voir, faites de rien en colère. Eh bien, son conseil est accepté par les autres chefs. La Bible mentionne euh, cette personne-là comme celui qui, qui enseignait Paul avant que Paul ait été converti en Acts chapitre 22, verset 3. Mais... Euh, on n'a aucune autre référence de cette personne-là euh, dans la Bible. Mais selon euh, l'histoire, surtout euh, selon Photios, euh, un, un, un chef de l'Église chrétienne dans le 9e siècle, Gamaliel euh, a éventuellement été baptisé avec ses deux fils, Pierre et Jean, et il est mort en, dans l'année 52 après Jésus-Christ. Encore, ce n'est pas dans la Bible que c'est marqué, mais dans des records historiques de cette époque. Eh bien, on continue à lire verset 40, ce que le conseil a, a fait après avoir entendu la parole de Gamaliel. Luc écrit, « Ils se rangèrent à son avis, et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verge, ils leur défendirent de parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent.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 Euh, et ils font un effort de nouveau à menacer et décourager les apôtres euh, en les avertissant d'arrêter leur prédication. Et ils soulignent leurs avertissements euh, en les battant avec des verges. Euh, maintenant, cette chose-là, cette, chose cette torture-là, euh, 39 coups avec une verge sur le dos et sur les, euh, sur les côtés. Notez que tous les apôtres ont été battus, pas juste Pierre, tous les apôtres ont été battus. Et leur réaction était l'opposé de ce que les chefs religieux voulaient. Eux autres, ils voulaient les battre et avec cette torture, vous savez, in, induire de la, de la crainte et de le découragement et de la doute pour la cause et pour leur mission. C'est ça que les, les chefs religieux, religieux voulaient. Euh, que, que les apôtres connaissent, vous savez, qui, qui aient peur après avoir été battus. Mais Luc écrit qu'ils se réjouissaient parce que cet événement-là a prouvé certaines choses. Premièrement, leur fidélité était sincère. Vous savez, avoir été battus, euh, avoir reçu ces menaces sans perdre leur foi, euh, démontrait une qualité, la qualité et la force de leur foi. Si on peut se faire menacer par les chefs du pays, si on peut se faire battre par les chefs du pays, et quand même on continue en foi, ça veut dire que notre foi est forte. Et deuxièmement, euh, en, en, en, euh, pardon, oui, deuxièmement, ça, ça, ça, ça donnait la preuve euh, de euh, la prophétie de Jésus. Euh, les paroles de Jésus euh, ont été, euh, vous savez, complétées avec cet épisode. Je, je vous lis Matthieu chapitre 10 ici. Voici, je, ici Jésus parle à ses apôtres. « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leur synagogue. »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 La, la mauvaise chose qui a dit qui qu était pour arriver le, le temps que Jésus est avec eux euh, <rire> est arrivé mais la promesse que Jésus a fait a été euh, remplie aussi il avait promis qu'au moment de, difficile au moment de leur torture quand cet euh, événement aura lieu, Dieu leur donnerait non seulement la force pour résister, mais aussi la sagesse pour savoir quoi dire à ce, ce moment-là. Et on a vu Pierre, plein de confiance, euh, répondre euh, aux chefs religieux. Et une autre chose que cette, cette chose a, a, a démontrée euh, était la faiblesse de l'opposition. Pierre avait parlé de, de devant, euh, a prêché devant ses chefs religieux deux fois, et les deux fois, euh, ils n'avaient pas de réponse, ils n'avaient pas de contre-argument à sa prédication de l'Évangile. Ces hommes qui étaient supposément les enseignants du peuple, les hommes sages du pays, les, les chefs d'Israël, ils n'avaient aucune réponse aux accusations et aux proclamations de ce humble pêcheur de, de, de, de Galilée. Et aussi Dieu les considère dignes de souffrir pour le nom euh, de Jésus. Euh, cet événement démontre ça. Euh, ils, les apôtres n'invitaient pas, la, vous savez, la réjection et la violence. Mais quand ces choses-là arrivaient dans leur vie, euh, parce qu'ils croyaient en Jésus, et ils étaient complètement assurés qu'ils suivaient justement euh, la direction que Jésus, qui a aussi souffert, leur a donnée. Vous savez, si ton chef, il va souffrir pour ce qu'il enseigne, eh bien, l'étudiant, le disciple, c'est normal que lui ou elle aussi va souffrir pour prêcher et enseigner les mêmes choses. Eh bien, une autre chose intéressante, vu que, le, vous savez, le, le, le battement a été administré dans la présence du sang et de rein, la réaction joyeuse des apôtres a dû être inquiétante à ces hommes qui regardaient. les autres. On regarde les soldats qui sont après battre les apôtres et les apôtres se réjouissent. <rire> Ils ont dû être très découragés. Ils ont dû se dire, c'est quoi qu'on doit faire à ces hommes-là pour les taire, pour, pour qu'ils arrêtent de faire ce qu'ils font? Luc finit cette section en notant euh, un nouveau élément dans le développement de l'Église, et ça, c'est l'enseignement le, de maison à maison. Et il y a une raison pour cette chose-là, peut-être quelques raisons pour ça. Premièrement, la congrégation... Euh, probablement devenant trop grande pour, vous savez, euh, donner du ministère euh, à ces gens-là. Tout le monde dans une place. Éventuellement, quand on a deux 3000 trois mille personnes qui sont dans une, la même place, c'est difficile à enseigner, à voir au besoin, euh, vous savez, à encourager une foule si grande. Et deuxièmement, euh, eh bien, il voulait éviter aussi l'opposition des chefs religieux euh, qui contrôlaient le Temple. Vous savez, cet espace-là, le Temple, n'était pas au contrôle des apôtres, c'était les chefs religieux qui contrôlaient cet espace, les portes, l'accès, rentrer, et sortir. Donc, euh, ça devenait de plus en plus difficile euh, pour les apôtres à rendre leur ministère efficacement à cette place-là. Donc, ils ont commencé à enseigner de maison à maison. Bien quelques leçons que on peut retirer de ces, ces passages-là. Première chose, Dieu sait tout. Dieu sait tout. Pierre savait que la, la, la déception de Ananias et Saphira, il savait parce que on, on l'a dévoilé par le Saint Esprit. C'est le Saint Esprit qui a donné cette cette information-là à, à, à Pierre. Ce n'est pas croyable comment des croyants qui, qui doivent savoir ont pensé de, de, de cacher leur péché et leur motivation devant Dieu. Comme je vous ai dit, on peut cacher nos motivations devant les hommes. Eux ne peuvent pas lire nos cœurs, mais essayer de cacher ça devant Dieu, ça, c'est effronter, ça. Puis à la fin, euh, ce n'est pas nos épouses ou nos amis ou même nous-mêmes qui vont nous juger. C'est Dieu qui connaît tout qui va nous juger. Vous savez, en Matthieu 12, Jésus dit, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Qui peut faire ce jugement-là, juger toutes les paroles, toutes les pensées, toutes les intentions du cœur il y a juste une personne qui est qualifiée pour faire ce jugement, c'est Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu sait tout. Deuxièmement, deuxième leçon, il y a toujours un prix à payer. Luc nous dit qu'il y avait beaucoup qui devenaient chrétiens, mais la majorité des gens, même s'ils respectaient les chrétiens, ne voulaient pas se joindre à eux parce qu'ils avaient peur. Vous savez, c'est très bien ça qu'on on, on les respectait, mais ce n'est pas le respect d'un du, autre chrétien ou d'un chrétien qui sauve notre âme. Le fait que moi je respecte, moi si je ne suis pas un, un, un croyant, mais je respecte la bonne vie de quelqu'un qui, qui est un croyant, ce respect-là, ça ça, ça, ça sauve pas mon âme, ça, ça, ça pardonne pas mes péchés. Seulement que la foi en Jésus-Christ et l'obéissance à l'Évangile, c'est ça qui pardonne le péché. Même si ces gens-là respectaient la sincérité, la spiri spiritualité et euh, la gentillesse de ses disciples, ils ne voulaient pas payer le prix, le prix qui était à cette époque-là la foi et probablement la réjection par leur famille et leurs amis. C'est à ça le prix de devenir chrétien à cette époque. Donc, on les laissait tout simplement à observer et admirer quelque chose qu'ils n'auraient jamais dans leur propre vie. Et ça, c'est une vie remplie de l'esprit, une vie qui, avait, qui a l'espoir de la vie éternelle. Et troisième leçon. Dieu est le plus fort. On doit se souvenir qu'en temps de troubles et de peines, que Dieu est plus fort euh, que la chose qui nous oppose. Des fois, on ne peut pas nous-mêmes surmonter la chose qui nous, qui nous rend malheureux, la chose qui nous fait mal, mais Dieu, lui, est assez fort. Vous savez, Luc décrit, euh, vous savez, la ligne, vous savez, euh, la ligne de bataille. De, de la jeune Église. La ligne de bataille, sur un côté, on a les dirigeants juifs, la tradition, l'Empire romain et le monde païen. Et sur l'autre côté de la ligne de bataille, on a les douze apôtres et la jeune Église. Vous savez, là, on voit par en arrière. C est, c est, on, est, on est très sage quand on fait juste voir par en arrière, mais on sait qu'éventuellement, toutes tout ces choses-là, les dirigeants, la tradition, l'Empire romain, le monde païen, éventuellement a été conquis pour établir la parole de Dieu et l'Église de Dieu. Il faut se souvenir ce que Jean dit, ou le Saint-Esprit nous dit, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » On doit garder ce passage-là, vous savez, dans nos cœurs, quand euh, euh, on est découragé. L'Esprit de Dieu qui vit en dans nous, vous savez, l'habitation du Saint-Esprit à, à l'intérieur de nous-mêmes est plus grand, plus fort que l'Esprit de celui qui est dans le monde. Des fois, ce n'est pas toujours évident, mais la dernière preuve va être quand le Seigneur va venir et va ressusciter tous ceux qui ont cru, tous ceux qui ont, été le, ont eu leur péché, pardonner tous ceux euh, qui ont reçu le Saint-Esprit euh, à l'intérieur d'eux-mêmes. À ce moment-là, euh, nous allons voir la preuve et le pouvoir du Saint-Esprit parce qu'il vit en nous euh, pour nous ressusciter euh, le jour que Jésus va revenir. Eh bien, c'est ça euh, la, notre leçon pour aujourd'hui. On continue le passage à lire, chapitre 6, verset 1 jusqu'à chapitre 7, verset 60. Merci pour votre attention.